Qui vient à la remise en jeu, le capitaine d'équipe qui fait de grappiller de gagner quelques secondes, et également pour permettre à ses coéquipiers de souffler. Et je vous l'avais dit et euh, les, les consultants qui sont avec vous, Dynamo, le confirmeront, que le MC Oran euh, est parti un petit peu de l'avant cette seconde période et pour l'instant rien du tout. Attention à ce centre et encore. une euh, sortie de balle en faveur de la JLT à corner soit 38 e minute de jeu dans cette partie on est fatigué on boit beaucoup, on souffle du côté que ce soit de la ou du MT au rang. allez, le ballon pour Terbah le centre-grap de Terbah dans les bras de Darmen, sans danger. Dahman qui relance, sur le côté droit avec Bel Abbes, Saidi, Saidi Saïdi, Saïdi D'Agoulou, D'Agoulou, Saïdi, Saïdi D'Agoulou, D'Agoulou, il perd et voilà, il perd la balle, D'Agoulou s'est récupéré, Belginali, Belginali qui dribble, Belginali qui trouve, qui laisse la balle, à son coéquipier, la frappe euh, donc, euh, de Bousmaha et le bon plongeon de Dahman. Belle frappe. Elle n'était pas puissante, mais elle était vicieuse cette frappe. À la limite de la surface de réparation de Belkhir, ou euh, plutôt de Bousmaha. Belkhir, Terbah. Ah, Terbah qui a voulu jouer avec Barbari, il s'est coupé, c'est récupéré par Aoued, Aoued qui remet sur euh, Amran. Amran qui perd le ballon en faveur de la la touche, Avec la remise en jeu de Nesser. qui laisse pour euh, Terbah. Terbah qui joue avec euh, Nesser. Nesser pour Belginali. Belginali avec... Euh, Barbarie, Barbarie qui joue avec Aoudou, Aoudou qui est carte et qui décale sur euh, numéro 15, donc Belkhir, la frappe de Belkhir. Et encore Dahmen, Ah Dahmen qui nous sort une superbe seconde période. Ah, Dahmen qui vient encore une fois de sauver son équipe d'un troisième but. Barbarie, Belginelli, barbarie Barbarie qui va jouer avec Belkhir, Belkhir-Barbarie, barbarie, barbarie Belginelli ben j'ai avec euh